Salut. Bonsoir. Je vais me parler des blocages. d'entre vous, vous n'êtes pas encore conscient que vous êtes bloqué. On commence à voir que je suis bloqué. Vous savez, le blocage ne vous demande pas votre avis. Tu peux te rendre compte que tu es bloqué à 40 ans. De mourir sans te rendre compte que tu es bloqué. Tu peux te rendre compte que tu es bloqué. Tu commences ton traitement. Tu commences à te débloquer et après tu abandonnes. Tu dis Ah, c'est trop dur. Tu parles l'église tu pries. Tu pries. Tu fais deux semaines. après tu dis ah moi il cette église là pas l'église tu fais 6 ans les démons n'aiment pas quand vous priez je n'avais pas profité de faire un direct mais j'ai une dame elle m'a envoyé son message ce soir et elle était presque en larmes. Quand cette dame m'a contacté, ça fait 4 mois. Elle était dans le blocage plus plus. Tu vois un degré de blocage que tu ne comprends même pas d'où ça sort. Et ton, tu ne le savais même pas. Elle a fait le kit de déblocage, elle a fait le kit fondation, elle a fait le kit attraction, elle a fait le kit commerce. Non, célébrité. Il lui reste le kit de commerce qu'elle veut acheter. Bonjour à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Elle a fait deux lavages. Quand vous commencez, parfois vous faites un truc, après vous vous fatiguez là. Le travail spirituel, vous te débloquez, c'est le travail. Ma part a pris 8 ans. Avant qu'il commence à voir, jusqu'à. J'ai pas eu le je, je, je, je mettre mon papier comme ça, là, on m'accepte aussi. Tout m'a pas été bloqué. Tu arrives dans un pays, c'est quand tu arrives qu'on ferme le réseau. Tu arrives quelque part, c'est quand tu arrives qu'on a fermé. Elle me dit. Parce qu'avant, elle payait des petites, petites dîmes. 10 euros, 20 euros, 27 euros. Elle me dit, j'ai fait une recette de 1000 euros. Lundi, quand la banque ouvre, je vais partir payer, mettre l'argent là-bas dedans pour transférer et faire ma dîme. Je vois là où la maman partout. Je vois, je vois, son esprit était tellement high. Ces 1000 euros-là, elle dit que ça fait au moins six mois qu'elle n'a pas fait les recettes de 1000 euros. devinez ce qui se passe. Aujourd'hui, le bandit entre chez elle. Prend son sac à main. Donc, il laisse la télé, il laisse les téléphones, il laisse tout. Il prend le sac là où il y avait les 1000 euros. Il retire 1000 euros. Il ne touche rien dans la maison. Il prend ses 1000 euros. Il ne se tourne pas. Avec ses cartes bancaires, bien sûr, il ne va rien faire avec les cartes bancaires. Elle m'appelle, elle est en train de pleurer. Je ne comprends pas. Je voulais finalement payer ma dîme. J'ai seulement dit que ma chérie, je ne connais pas dans quoi tu te trouves. Tu m'entends, on me dit que depuis six mois, tu pas, que 1000 euros n'a pas, pas touché ta main. Voilà ça qu'en une semaine, vous êtes en combien de jours 1000 euros de commande, tant. Jusqu'à ce que tu t'apprêtes à faire la dîme de 100, 100 euros de dîme. Alors que depuis, tu payes seulement les 20, 20 euros. Depuis 5 mois, tu paies les dîmes. 20 euros, 10 euros, 16 euros, 27 euros. Il dit que ma chérie, le combat dans lequel tu t'es aventuré, nous au matin. N'obéissons Vous avez les entités qui vous bloquent depuis. Le Jacques, il y a certains montants qu'on a dit que tu ne dois pas avoir dans ta main en une fois. Et une autre qui va donner un témoignage, elle me dit, juste en passant, j'ai dit à celle-ci qui témoignait qu'on a volé son argent. Je lui dit, quand tu vas arriver chez les, à la police pour faire la déclaration, fais la déclaration seulement pour demander ta carte à la banque. Ne fais pas la déclaration que tu veux dire, oh, on Marie ne connaît pas comment tu as fait pour attirer les 1000 euros là ils ne connaissent pas le genre de déclaration de minuit que tu as fait ils ne connaissent pas le nombre de sauts de pipi que tu as pour te laver avec pour débloquer ton étoile Tu dit que ma chérie, tu pouvais sentir les 1000 euros si on s'appelait non? elle dit oui tu m'as dit quand la semaine passée, quand tu sens la range rover qui vient non? elle dit oui, j'ai dit au oui, t'es d'accord? voilà bon, ces autres fois, c'est d'abord pas n'y même pas encore c'est quand tu es au milieu de tu vas voir le wahala le héléle. Hé comment quelqu'un peut entrer dans ta maison avec tout le salon tout ce qu'il y a dans ta maison ces gens entre il quelque chose au salon toi tu es dans la chambre il prend il prend le sac à main en sortant il jette le sac à main dehors il prend seulement ton argent avec tes pièces 15 000 euros arrive. Ça, c'est la blague. Considère que tu allais cadeau, tu as fait, fait cadeau à un mendiant, tu as fait le don un orphelinat. Je, je lui ai dit, comme je vous dis là, que si tu as pu attirer 1 000 euros et tu as bien senti que l'orange rouge va te réunir, laisse l'argent la partie, relâche. Considère que tu as prêté ça, et que tu n'as pas remboursé. Parce que l'ennemi le, veut te détourner de ton travail spirituel. S'il peut faire que les paroles qui sont dans ta bouche changent comme ça, la clic. Ah. Moi, je suis trop bloqué dans ma vie. Vraiment. Comment on peut venir prendre mon argent Moi, ça n'arrive qu'à moi. Je suis ma chanceuse et je suis poisseuse. Vraiment. Ma vie ne va jamais changer. Vraiment Comment j'aime La reine Jocelyne parle trop des trucs. Elle ment. La femme la ment. Elle fait, jamais payer les dîmes. Elle ment. La femme la ment. J'ai cru que je pouvais avoir le grand trop Vraiment, je suis bête. Comment est-ce que j'ai même pu croire que je peux Ça fait dix ans que je suis de souffrir. Ah, pardon, je ne passe même plus sur sa page. Attendez, pas me désabonner Tu viens de Giftig Academy. Voilà. Écoutez, hein? si votre jour n'est pas encore venu, ça arrive. Vous allez venir sur ma page pour enlever, pour, pour, pour, me, pour me bloquer, pour enlever, tu vous, enlèvez, vous, enlèvez, vous enlèvez sur ma page. Je vous dis. Que <rire> j'ai cru dans ces choses-là. Jusqu'à ce qu'elle donner l'argent à l'offre. Et puis elle me l'a dit. Ah, tu m'envoies qu'on parte sur, le, sur le, la tombe de ma grand-mère pour faire des trucs. Pardon. Ma chérie, tu étais à deux trucs. Il reste a deux choses pour que tes 15 000 euros soient débloqués chaque mois. tu as deux pas deux et l'ennemi connaît Donc voilà tu retournes dans ton, dans ton petit salaire là, 1500 euros le mois quand je pense que j'ai même cru que je pouvais avoir 20 000 euros le mois quand je pense tu pouvait payer la maison aussi, 200 000 euros en, en, en, en deux ans Tu as même encore 6 mois avant de croire que quelque chose est possible. Pour le bain des urines, calcule 3 heures. À 3 heures, il y a quand même un peu de, de pipi dans ta vessie. Tu te lèves à 2h45. Quand tu pisses, tu prends un quart de verre. Il ne faut pas sentir le pipi dans le lit. Tu retournes te coucher, ton mari tu prends un... un quart de verre, tu mets dans 5 litres d'eau. Tu pisses, tu te laves avec tu verses le reste. Le lendemain, tu pisses, tu te laves avec tu verses le reste. Le lendemain, tu pisses, tu te laves avec tu verses le reste. C'est comme ça. Il y a une autre qui me dit ceci. Elle a fait sacrifier un bouc au village. Hey! Le blocage de la femme là, aujourd'hui qu'elle m'a même dit que son beau-père lui avait dit qu'il va la bloquer. Vous là, quand vous venez avec votre démon, vous ne me dites pas. J'ai pris le sacrifice de la femme là comme ça là, oh, ma mia, j'ai fait le sacrifice de la femme, le palu m'attrape sur le champ, je suis encore sur l'hôtel, sur, sur le lieu sacré. Oh, le palu me prend en pian. il pas me coucher, il me dit que c'est quoi cette affaire-ci. Il lui dit que ma chérie, tu sais quoi, c'est pas encore l'autre. Deux semaines plus tard, j'ai pas encore fait, quand il fait l'autre là, ça passe, je me dit que la semaine où j'ai fait son sacrifice et je l'ai lavé, elle a rêvé. Elle a vu le chat qui sortait de sa partie intime. Le chat. Écoutez, hein? c'est là parce que je crois qu'elle va souvent faire les soirées où je, je donne vos témoignages ici pour que les gens comprennent. Tu veux dire, les myomes dans ton ventre, les kystes, les choses. Quelqu'un est parti au village là-bas, il, il s'est assis sur ton ventre. J'avais fait le lavage ici une fois. Comme je fais souvent le lavage, je mets la vidéo à la maison pour voir ce que je fais. Hop. La femme reste chez elle à Paris. Elle, elle met ses pieds dans l'eau. Elle suit tout ce qu'elle dit. Elle parle, elle parle, elle parle. Elle finit de parler. Elle prend le téléphone et me fait le voice. Oh la reine. Vraiment, merci pour ton lavage. Ça m'a libérée. Le prochain voice, j'entends le, le démon qui est en train de parler. Entends le démon qui est en train de parler Je vous avais fait écouter ça ici, ça fait peut-être trois semaines Le démon parlait dans sa bouche là Que pourquoi tu pries pour elle? Pourquoi tu pries pour elle? Que la reine ne me tue pas, ne me tue pas Écoutez, j'ai le remède de vos démons. Que Dieu m'accorde seulement le temps Parce que parfois je suis saturé donc Quand quelqu'un me contacte, il me dit que consultation Il dit papa pardon, si je peux prendre le lavage Envoie ta photo, je te lave. envoie photo, je te lave. Parce qu'il faut le lavage. Je peux laver même 70 personnes par jour, ça ne me dérange pas. Mais les consultations, là, c'est chaud. J'ai même augmenté le prix, même comme ça, là, même le temps, là encore, c'est chaud. Le démon dit que c'est moi qui la rend pauvre. Je suis un serpent dans son ventre. C'est moi qui la rend pauvre. J'ai bloqué ses affaires. C'est le démon qui parle, c'est pas moi. Je vois qu'elle est rentrée parce que le téléphone est au Cameroun. Qu'elle okay, veut te rentrer, elle veut prendre le, le, le téléphone. Je vais mmh. encore chercher l'audio là. Je vais lui faire jouer ça. C'est moi qui la bloque depuis des années. C'est moi qui la bloque. Cette dame qui a fait son sacrifice, elle me dit, elle me dit, quand elle a rêvé que le chat sortait de sa partie intime. Elle a rêvé que le le serpent est resté. Donc il y avait le chat et le serpent. Le chat est sorti. Le serpent est resté. Et la paix, je ne l'ai pas touchée. Comme je vous dis souvent que le travail à distance là. Si vous venez au Cameroun, vous ne me trouvez pas. Ne me forcez pas à rester au Cameroun. Je vais te voir, je vais te voir. Si tu viens que tu veux forcément me voir, je te rembourse ton argent, tu pars. Je reste au Cameroun, je guéris les gens à Paris. Je guéris les gens à Washington. Tu es au Cameroun, tu veux, tu veux me voir donc vous arrêtez vos affaires là. Je vous préviens en avance. Si votre Cameroun me suivez et vous ne voulez pas qu'on fasse un petit au téléphone, vous me laissez hâter, Ne me contactez pas. libérez moi la ligne. France, je vais te bloquer. Ne t'amuse pas avec moi. La semaine où elle dit que le chat est sorti de son, de son apathie intime. La semaine là, elle a saigné et qu'il y avait des gros caillots comme ça dans son, dans son truc. Sur sa servette dit Les gros caillots de sang. L'année passée, l'enfant le est parti composer le BEPC. Il a remis la feuille vierge. Elle dit qu'elle a appelé le bureau de quoi quoi quoi là en France. qu'on regarde la feuille de l'enfant. L'enfant échoué parce qu'il avait remis une feuille vierge. Elle demande à son enfant que s'est passé comment Quand tu composais, qu'est-ce qui s'est passé Je lui Maman, je ne sais pas. Qu'on a bloqué l'enfant, attaché l'enfant, étourdi l'enfant. Restez là-bas pour dormir. Vous comprenez Ouais, Seigneur, qu'est-ce qu'elle veut faire pour vous Qu'est-ce qu'elle veut vous dire vous accouchez, et pour cette femme en particulier c'est son beau-père, c'est son beau-père le père du père de ses enfants. Il avait dit, Orah, my dead body, que tu vas voir. On vous dit travail spirituel, allez faire le sacrifice au village ah, ah. Hein, elle ne te dérange pas. Tu vas rester tes affaires. On va te voir au quartier. Hein? Il avait l'argent. Les fausses maladies vont commencer à venir sur toi. Hein, J'ai mal au dos ici. Là. Et mon genou. Je ne sais pas, mais. Une euh, me parle aujourd'hui. Elle me dit que. Elle a, elle a une grande école de. D'esthétique à Paris. Elle a les amis, ses amis, qui sont à l'école ensemble. Ils ont des grands salons d'esthétique. Ils sont à leur compte. Mais elle, là, elle, elle lève le matin elle dit que je vais faire ça, ça, ça. Après une fatigue, elle la prend comme ça, la mouffe midée. Elle se couche. Elle dort. Elle reste comme ça, regarde Netflix. Elle reste comme ça. C'est à 16h30 qu'elle se lève. Et vous savez qu'à 16h, tout est affaibli. Vous savez là. N'est-ce pas? La lourdeur, Voilà de tes blocages. La lourdeur. Tu peux tout faire à la maison. Tu vas aller nettoyer ceci. Tu vas aller faire cela. Nettoyer le plafond. Nettoyer ceci. Quand il faut prendre ton cahier pour finir tes études là, tu t'assois dans le cahier, tu dors. Tu dors. La femme que je vous parle du fils là, elle me dit que l'internet, là où elle a mis l'enfant, il était dans une tétitesse et un étourdissement qu'elle ne comprenait même pas. On a fait le premier lavage sur l'enfant. Sacrifice sous l'enfant. Le Hier, elle me fait les captures d'écran de, de la conversation avec l'enfant. L'enfant dit qu'il comprend maintenant l'école, que l'école ça va. L'enfant que chaque fois qu'on demande que ça va, il dit maman, je ne sais même pas. Hmm. Et quand on te bloquait, on fait le genre que quelqu'un va venir te dire que je vais te bloquer ça que tu vas dire c'est cinq ans plus tard que tu vas dire que Bonsoir la reine Marie, un Cela C'est là que tu vas dire que le Père m'avait dit qu'il y a cela 5 ans, il m'avait dit qu'il va me bloquer. Mais comme tu étais simple, ton plus plus. trois ah, garçons sont venus te fiancer ils t'ont laissé au pays. <rire> oui, oui. Tu es ingénieur, hein? tu es ingénieur. Mais tu parles, tu, tu es ménagère chez ta tante. Tu as fait ingénieur au pays. Tu arrives en Europe, tu vas vois en train de nettoyer les, les bureaux. Tu nettoies le sol. Il m'a parlé aujourd'hui. Mm -hmm. Ma mère et mon père n'ont pas vécu ensemble. Oui. Ils m'ont sont séparés. Depuis deux ans, je suis avec un homme, au Cameroun. Ça fait un an et quatre mois qu'on ne s'est pas vu physiquement. J'ai accouché son enfant. L'enfant, il y a quatre mois. Il m'a énervé parce qu'il a pris notre famille, l'a mis à la maison. Tu Ma chérie, tu t'attendais à quoi? Ta mère et ton père n'ont pas été ensemble un Donc Voilà, tu as accouché, tu te sépares du père et de l'enfant. Tu ne vois pas que choses se répète Tu ne vois pas un cycle répétitif quelque part. Blocage. Blocage. Et ça que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas la vérité. Tu as fini l'école depuis 8 ans même tu as cherché le boulot jusqu'à c'est fini fini tu ne veux même plus te voilà ben Jeffrey, je n'aide pas les gens je vous conseille je ne peux pas mettre mes conseils en pratique je n'aide pas les gens. Bonsoir YouTube, merci pour le like. Facebook. Les soirs, vous devez partir sur YouTube parce que je vais commencer à faire mes vidéos sur YouTube. J'ai fait que je dis ça depuis 3-4 jours. Vous allez rester sur ici pendant 5 jours, vous n'allez plus vous allez, allez me chercher sur YouTube. Chantal, je prie que ton fils... Guérisse. Nous déposons la santé sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Tu commences ton travail. Un autre signe de blocage est Tu prévois que quand on va me payer le premier, je vais prendre l'argent là, je vais acheter tel produit spirituel. Le 31 à, à minuit, tu as un problème, ton frère est malade, il faut l'opérer d'urgence. il n'y a que toi qui peux envoyer l'argent, tout l'argent de ton travail spirituel pas maintenant que sur ton frère, blocage, blocage. Ton mari n'a pas trouvé le boulot. Il n'y pas seulement lui qui est bloqué, toi-même tu es bloqué. Au la façon dont l'ennemi a fait, l'ennemi travaille avec la société. On vous fait croire que c'est normal. Mais c'est normal. Tu dois quand même prendre un peu de temps. Oui, genre 8 à 10 ans avant de trouver le. Non, non, non, non, non, non, non, non. Arrêtez ça. Quand tu arrives ici, tu dois faire au moins ce 5 ans avant d'avoir tous tes papiers. Tu vois. Tu as accepté jusqu'à. Tu es en mode de blocage, plus, plus, plus, plus, plus, plus. plus. Donc Je vais arrêter ça. Il va arrêter le direct ici. Je vais aller sur YouTube. Ceux qui sont ici, si vous voulez qu'on à écouter ce qu'il y a dit, vous partez sur YouTube et écoutez ma vidéo. Basculez, vous partez sur YouTube. YouTube a été dépassé. C'est le même nom sur YouTube. Et si vous avez assez, vous avez assez écouté, vous pouvez partir. Voilà. Cherchez YouTube. Là, je vais vous donner des astuces pour vous débloquer. Je vais parler des bains de goma, tous les buns, là. Connectez, je vous donne. Je vais vous donner deux minutes pour aller sur YouTube. Je vais vous donner les bains, les astuces, les versets bibliques. Allez-y. Quittez de Facebook ou partez sur YouTube. Je vais arrêter la vidéo si voulez. YouTube a le même nom que Facebook. The Gift Digger Academy. Si vous ne pouvez pas l'autre, là, vous laissez. Parce que vous êtes souvent très paresseux. Très, très paresseux. Un hein, degré de paresse là, qu'il ne comprend pas. Il ne sait pas qui est votre mère. Ou qui est votre père? Bonsoir Dorine gabonaise Bon, il y a six personnes sur Youtube On va lancer Youtube bientôt Parce que vous allez sur Youtube Prenez votre wang ici Prenez le wang ici Voilà, je vais vous commencer à monter Entrez-vous, likez la vidéo N'oubliez pas le wang ici Prenez le wang ici en sortant Voilà Bienvenue sur Youtube vous devez vous habituer à venir sur cette plateforme ici. Voilà, bonsoir Elvin. Dès que vous entrez, vous me donnez un commentaire, vous me dites bonsoir. Sors de la page si tu passes sur YouTube, non. Sur YouTube, tu écris des guides d'IGA Academy, non. C'est très simple. Sur YouTube, tu écris des guides d'IGA Academy. Tu vas voir mon, mon photo là-bas. Bonsoir Pierre, bonsoir Val, bonsoir Mawene, bonsoir et May Beauty. Voilà. Bonsoir Tala, bonsoir la maison des Belles Gosses. Le Wangis, c'est le foulard. <rire> Demandez que Wangis c'est quoi? <rire> Vous m'avisez. Bonsoir, bonsoir. Laissez-moi des likes sur YouTube. Je vois vers 8 personnes et je ne vois que 4 pouces. Mettez les pouces d'abord. Voilà. Vous devez soutenir ma chaîne aussi. Soutenez ma chaîne, voilà. Bougez d'ici, vous partez sur YouTube. C'est que vous êtes très paresseux. Facebook, que vous êtes très paresseux pas sur l'application YouTube, tu écris le nom de guides Giga Academy. Tu écris ça dans YouTube, tu vas me trouver. Yay! Bon. Si vous me recevez sur YouTube, m'écrivez seulement. Voilà, bonsoir, Avec Marie Blanche. Activez vos notifications parce que je vous ai prévenu déjà que les soirs, je vais passer en direct sur YouTube. Bon, je vais vous donner les astuces maintenant, quand tu sais que tu es bloqué, quand tu te rends compte que tu es bloqué. Tu es bloqué aussi quand tu sais que tu as de la peine financièrement. Bonsoir Alessandria. Bonsoir Nalov. Voilà, il vous commencer à augmenter. Bonsoir. Bienvenue. Vous voyez que c'était facile à trouver, non? The Give Diga Academy, sur Youtube, c'est tout. c'est quand tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins toi-même tu es toujours en train de demander ou en train de planifier que telle personne va t'aider tu vois quand tu penses ok je vais faire mon visa pour aller dans tel pays tu dis ah je n'aurai pas l'argent après il faut que je paye mon loyer ah je n'aurai pas l'argent tu es sans cesse dans la peur oui tu as peur sans cesse tu es dans la peur Bon, Facebook, au revoir. Je crois que vous avez prévenu que j'arrêtais Facebook. Je continue ici là. Et j'ai donné les astuces pour le lavage. Les banques qu'il y a à faire. Bonsoir Augustino. Donc, tu as constamment peur. Voilà, la peur du manque. Quand on reste par exemple, voilà, le mois prochain, tu vas peut-être trouver le 5. Ça, ça c'est un signe de blocage quand tu manques, tu manques, ça ne va pas, ça ne va pas. Maintenant, quand tu te rends compte que tu es bloqué, ok, tu te reconnais dans un des signes que je viens de dire, genre vous avez. Les gens de ta promotion, les gens avec qui vous êtes parti à l'école, vous étudiez étudier les mêmes choses. Ils ont construit trois immeubles. Tu pars chez eux et visiter. Ils te proposent même d'être ménager chez eux. Alors vous êtes allés à l'école ensemble, là. vous avez le même niveau. Mais ils te dépassent. Tu es bloqué. Tu es bloqué. L'une des choses que l'ennemi n'aime pas. C'est d'abord ta persévérance. Tu dois être intensément, profondément déterminé. Ma, ma c'est Tu dois acheter, peu importe le prix du sel. Achète le sel Le produit spirituel n'est jamais trop cher. Donc, j'ai dit la première chose, c'est que vous devez être intense, une personne de prière. Donnez-moi les likes pour ma vidéo, s'il vous plaît. Il y a 50 personnes, donnez-moi 50 pouces. À moins que nous soyez de cette qui est venue sur YouTube. Donnez-moi les likes pour ma vidéo, s'il vous plaît. Vous devez aussi soutenir ma chaîne. Parce que c'est que vous, la. je ne sais même pas comment vous êtes. Je passe mon temps à vous donner les astuces qui vont vous aider. Quand les gens vont raconter des conneries, les trucs qui vont monter leur cède, leur fesse, on va parler des, des tours où on mange les excréments des gens. Vous allez venir liker, partager. Il faut apprendre à aimer votre prochain. Ce que je vous dis là, j'aurais pu utiliser ça moi-même, j'avance seul. Bonsoir la reine Victoire. Donnez-moi vos noms, ceux qui sont connectés. Bonsoir Jenny. Donnez-moi vos noms, vos noms, quand vous entrez, donnez-moi votre nom. Bonsoir la reine Marie Gladys. Marie Blanche. Merci pour les likes. J'ai 33 likes, je dois avoir 58 likes. Chaque fois que vous entrez dans ma vidéo, prenez l'habitude de liker. Ça supporte ma chaîne. Et vous vous abonnez, vous mettez les notifications. Quand je fais le direct, vous pouvez entendre, vous voyez. Bonsoir Espérance. Bonsoir Youssouf. Miguelita. Et Ericia. ton nom sur YouTube. Adelmo. Bonsoir Jolie. Bonsoir la reine Chantal. déjim Jim. Elle Elvine, Elvine, tu es pleine de lumière, vraiment. Mad Louis, si vous me donnez vos vrais noms, ce sont vos vrais noms. Elvine, je vous aime beaucoup. Evelyne, je pense. Ou Elvine, il y a beaucoup de. Tu es une personnalité de fleurs. Tu nous rappelles à Georges Jean. Yasmina, bonsoir. Tiomo Viviane. Tiomo Viviane. Tiomo, Tiomo, nous sont des parents. Amel Atangana, ta famille n'a pas beaucoup travaillé sur toi, Amel, même sur eux-mêmes. Donc vous êtes tous bloqués dans votre famille. Et Yinga, Marie, Marie, Eyinga, tu es en Europe ou bien tu es euh, en Afrique? Vraiment, tu étais simple avant. Et tu ne. Financièrement, tu as aussi beaucoup peur, Yinga. D'accord? Si tu n'arrives pas à liker, ce n'est pas grave. Carole. Nettoyer la tombe de quelqu'un au village, tu dois faire ça, Mbondokarol. Quand je féliciter, Adèle Mbondokar Je crois qu'on a pris un peu de ton intelligence. Ce qui fait que ce que tu as fait à l'école, ce n'est pas ce que tu fais dans la vie. Quand tu as Robert, Comment tu vas me parler Adèle Megrouba euh, Adèle Mikoba, euh, étoile, ton étoile a été restaurée Beaucoup de doutes, manque de confiance en soi Adèle Julienne Montam Frustration aussi chez toi Julienne Je ne sais pas si c'est parce que tu as grandi avec les parents avec les personnes avec qui tu as grandi on t'a beaucoup frustré le, le roi Caption. extérieurement tu es bien le roi Caption, mais tu n'aimes pas dépenser ton argent. Tu n'aimes pas... Tu ne reflètes pas ce que les gens voient en toi. Koumi Diane. Koumi. Elvira Mouka. Bonsoir. <coughs> elle vira mon camp, elle vira mon camp, Elle vira mon Ta grand-mère m'a Si elle est déjà morte, si elle n'est pas encore morte, envoie-lui un cadeau. Si elle est déjà morte, on voit qu'on pas tout ça déposer la nourriture pour toi. Félicité qui? Pierre qui? Ngo, Ndongo, Cécile. Tu aimes beaucoup aider les gens, Ngo. Beaucoup. Maintenant, euh, je crois que tu dois savoir des dans le ventre, ça te ralentit beaucoup. Ton bon cœur fait que tu es trop. Tu es un peu simple, simple avec les gens. Ils abusent de ta confiance. Dormons, Angèle. Dormons, Angèle. Euh, tu as beaucoup négligé le travail fait au village. Ngo à négliger. Miguel Ericia Akiko Tu te retiens, tu te laisses un peu retenir, qui te et tu permets à ces choses de te retenir. Tu devrais normalement être 100 fois plus loin que là où tu es, mais tu as peur, tu te laisses retenir, oui. Gébon, très simple, très gentil, Gébon, trop gentil même. Et les gens en abusent. Ne parle, ne parle pas trop, ne révèle pas trop tes choses aux gens. Tais-toi. Corizita Magali Corizita Magali like. Likez ma vidéo, j'ai 45 likes, augmentez mes likes d'abord. Vous devez mettre 50 likes, likez ma vidéo Et Inga, si tu as un pays arabe, c'est encore plus grave Vous avez malévé un like likez ma vidéo, pardon. On va arriver à 50 likes. Likez ma vidéo. Likez ma vidéo. Bonsoir Jeanne et Vienne. 49, on arrive à 50, je continue. Voilà. Mettez vos noms à l'eau. Joli mengon motué. Je sais pas si tu es allé très long avec l'école, mais tu aurais pu aller plus long que ça. Mais ta famille n'a pas beaucoup travaillé sur toi. Ta tête a été bloquée vraiment. Gondombo Cécile. Dans ta famille, ils ne sont pas trop intéressés autour des ancêtres. Maintenant, tu es, en train de, tu es en train de progressivement les amener là-bas. toi qui vas délivrer ta famille. Victoire Canyon, Laura Kachuan, qu'est-ce que je me dis pour toi Ah oui, ton apparence, tu es quelqu'un de très bonne apparence euh, Tu... Tu es un peu peur, financièrement, tu es un peu peur Quand ton en l'âme tu es un peu peur Oui Et pourtant, dans ton énergie, tu as beaucoup d'argent donc tu devrais t avoir plus confiance. Lance-toi. Si mes Jomo... si mes Jomo très intelligentes à l'école, bloqué. Si toute la famille est bloquée, débloque-toi d'abord toi-même. Débloque-toi d'abord toi. Laisse la famille. Débloque-toi d'abord toi. Mon niveau de téléphone, j'en ai mis de prendre le quoi noté, je vais te donner. Donc pour Valentine, je sais pas si tu as beaucoup perdu dans le passé, beaucoup d'argent, tu vois. Sais tu as commencé beaucoup de tu, tu as commencé, tu as échoué. Fais le lavage et au village aussi tu peux lancer la poule. Tu Verlaine Donnez-moi le et vous me donnez votre pays parce que le pays m'aide aussi beaucoup. A été plus précis sur vous. Parce que quand je fais les lectures d'aura, je vois la photo, le nom, la localisation géographique. Ça donne beaucoup de détails sur la personne. Tu es au mot Viviane, tu as quel âge? Si vous avez écrit une question, prenez la question, vous la reposez, s'il vous plaît. Reposez la question. Il faut aimer Belgique. Voilà. Euh, quelques ralentissements. Tu dois faire attention parce que tu es limité par le, le boulot que tu peux faire, alors que tu vises grand. Vous savez qu'il y a en Belgique, là. Ouf, l'Allemagne, c'est grave. Chris. Le numéro de téléphone, c'est le zéro zéro deux cent trente-sept, six quatre vingt Rodrigue Feu. Esprit de manque. Esprit de manque, manque, manque. Beaucoup. Hum. Je vois aussi un peu tes ailes sont coupées, Rodrigo. Mm -hmm. Tu veux faire plus que ce que tu fais actuellement, mais tu es un peu bloqué. Oui, le roi euh, Capchon. Tu es quelqu'un de très sociable. Prends le kit de célébrité, tu fais, ça va beaucoup t'aider. Tu es quelqu'un qui est censé te connecter aux gens, le roi Capchon. Bon guerre. Oh Seigneur. Les études d'énergie sont très difficiles. Hein. On va arrêter comme ça pour ce soir. Demain encore. Parce que là, vous allez voir les yeux qui veulent dormir. Je suis dans mon lit, Jesus, le sommeil. Jesus. Vous voyez ça? Mon gars est dormi. il sommeille. Mmh. La reine Ericia, tu es retenue par quelque chose, tu devrais faire plus que ce que tu as fait actuellement, mais tu te laisses, tu te laisses ralentir et tu donnes comme excuse en fait. Donc, on n'a même pas pitié de mes yeux qui sont rouges. Hey. Vous, même cela. Laissez-moi pas dormir, non Je vais faire le direct le matin, je suis en train de faire l'autre, maintenant. maintenant. Non. On va se donner rendez-vous demain. Je crois que YouTube, comme il n'y a pas encore trop, trop d'abonnés, ça me permet quand même de, de lire. Faites l'effort, vous mettez vos photos de profil sur YouTube, ça va beaucoup m'aider. Parce que quand il n'y a pas la photo, c'est très difficile. Quand je mets la photo, je vois ton nom, tu me donnes le nom, le pays, Pas rapidement, c'est plus facile. Tu vois, par exemple, joli Fabulos. Si c'est toi qui es sur le truc là-bas, Mengong tu, tu es très entrepreneur, tu as tout trucs que tu veux lancer depuis. Depuis que tu es jeune, tu connais que tu seras célèbre. Mais ta famille a toujours retenu, tu as toujours retenu. Il va falloir que tu te fasses confiance. Et que tu te jettes vraiment. Que tu crois totalement en toi. N'attends pas l'approbation de quelqu'un. Bon. Je vais continuer ce direct demain. Pour les blocages. Parce que je crois qu'on a fait mal les lectures. lectures, lectures, lectures. Il faut que je parte dormir. Ok. Je vous remercie d'avoir regardé. Demain. Donc je vais commencer à faire les directs maintenant. Plutôt sur. Donc c'est le rendez-vous demain. Euh 19h. Ils viennent à l'eau au à